Salut Fontenoy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir essayer avec Alex Ferrer, un grand champion de moto trial. Et ben justement, essayer la moto trial. Du coup, j'ai reçu mon nouvel équipement et je vais me changer maintenant pour aller m'entraîner. Let's go Allez, suivez-moi, c'est parti. Hey ça va Ça va la forme Expécable, hein Du coup Super. comme je vous ai dit dans l'intro, Alex Ferrer qui a été plusieurs fois champion de moto trial Peut-être tu peux... 5 fois champion de France et euh, champion du monde junior Voilà, donc euh, ça suffit déjà, euh, le palmarès va parler Et du coup tu roules sur les motos TRS bah, Est-ce que tu peux nous présenter ta moto, la moto avec laquelle je vais rouler bah, Tout d'abord, euh, bienvenue hein, Aurel, hein. c'est un plaisir euh, de pouvoir te faire essayer euh, un sport en commun, hein, le ouais. vélo trial hein. vrai. Mais bon là maintenant on a un moteur, on a une machine un petit peu plus lourde que le vélo Ouais, ça je maîtrise pas trop et encore. C'est le but, justement aujourd'hui. C'est de m'initier, il va vraiment me coacher, tu vois, un cours particulier sur la moto trial. Donc, part de quasiment zéro, hein. peut-être un petit banc comme ça, c'est faisable mais pas plus quoi. Donc, on verra à la fin de la journée de quoi je suis capable. Et en plus, je crois que c'est une grosse moto qui m'a préparé, donc euh... je pense que ça va évoluer au fur et à mesure de la journée. Donc, on va commencer à crescendo et j'espère qu'à la fin de la journée, tu pourras mettre en application tout ce qu'on a mis en place et te régaler. C'est une marque espagnole, TRS, la machine fait 70 kg, c'est des moteurs de temps. Il y a une boîte à vitesse 5 rapports, voilà, on joue comme en vélo trial hein, sur l'équipe et nous ce qui est super important sur ces machines c'est vraiment le coup à bas régime vous allez voir avec Aurel hein, il faut que la moto elle, elle explose de suite On roule avec les mêmes ou pas Donc là il y a un 250 ah. et un 300 Puis il y a la petite, la petite électrique où aussi on fera une petite apparition pour voir le potentiel de la machine Et bah ben allez c'est parti On va l'essentiel du trial, la base, ouais. les virages. Okay. Donc, on va apprendre à vraiment avoir beaucoup plus de mobilité sur la moto, tourner le plus court possible, limite okay. à tourner sur place en fait. Ça, on va le faire en première vitesse, hein. on met le coup circuit et je vais t'expliquer en même temps que je suis sur la moto, je vais décomposer les pièces. En première vitesse, est important, on va incliner la moto sur le mollet intérieur, on met bien de l'angle Avec le coude extérieur et le genou extérieur, justement, on déhance. On regarde bien mon bras parce que c'est super important. Et là, doucement à l'embrayage, il faut être le moins brusque possible, on essaye de tourner le plus court possible. On fait dans un sens, et après on peut le faire dans l'autre sens aussi. On élargit au maximum, quand on a la position, on peut tout doucement resserrer. Ce très important, comme je te disais, c'est vraiment être super doux avec l'embrayage. Tu vois, pas mettre dà coup parce que si tu te met des à-coups, ça va t'embarquer un petit peu, tu vois. Faut arriver à chercher le point de patinage à l'embrayage. A toi On va continuer de s'entraîner et on passe au deuxième atelier maintenant. nickel pour le pour les virages franchement top okay. on va mettre ça simple. en application un petit peu euh... bon maintenant on va essayer on va travailler les stoppies ok ça simple avec le vélo voilà. la moto je sais pas trop ouais non mais en fait ce qu'il faut la base se servir du poids de la moto ah ouais. c'est elle qui doit travailler à ta place ouais, un, ouais, un peu comme en vélo ouais. on va prendre un petit peu de vitesse on va arriver je sais pas on va, on va dire qu'on va faire le stoppie au niveau des cônes. on pourra faire un concours de stoppies voilà, stoppie. juste après ça je veux voir ta plus grande distance en stoppie. voilà ah. bon la théorie c'est quoi avant de se dire on fait des kilomètres. la théorie donc ouais. tu arrives avec un petit peu de vitesse quand tu sens que tu vas faire ton stoppie, tu te mets légèrement en arrière tu comprimes la suspension quand tu à comprimer la suspension tu vas faire un transfert de masse vers l'avant donc tout le mmh. poids qui est sur l'arrière il va partir sur l'avant c'est durant ce transfert de masse que tu vas choper les freins et pas ce transfert de masse quand l'arrière il commence à monter tu fléchis un petit peu les, les jambes pour laisser monter l'arrière il y a un risque euh, ça freine fort une triale ou pas oh, ça pique ou... fort ça freine ah fort ouais. donc tu vas y aller mollo <rire> okay. au début est, parce que si que... tu vas trop fort d'écoute, coup t'engages trop fort je pense que ça a fait front de ah ouais ok vas-y bon, petite, petite démo ouais, légèrement de la vitesse en première arrière ça comprime ah ouais. et tu laisses monter dans les jambes dans un second temps, si tu veux décaler à droite ou à gauche, engage les fesses à droite ouais. ou à gauche en appuyant avec ton mollet. Est-ce que je vais déjà réussir à lever la roue arrière Ouais, nickel. J'ai réussi à lever un petit peu, du coup le challenge avec de faire un déplacement, de décaler l'arrière avec deux centimètres à droite ou à gauche. Tu comprimes et t'envoies le cul à droite ou à gauche. Ouais, ah c'est lourd. De autre côté quand même un côté c'est bien mais pour les deux ouais, ouais, ouais, ouais. en fonction de la pente là le deuxième coup en fait il est beaucoup plus dur parce qu'il est en montée. Quand vous arrivez en descente, c'est beaucoup plus facile parce que le transfert des masses, il est beaucoup plus facile à mettre en place. Voilà, donc sachez-le que quand vous êtes en montée, c'est forcément un petit peu plus dur de déplacer la roue arrière que senti, en descente. Ouais. <rire> on a le temps plutôt <rire> physique. Ça vient, ça vient. Déjà, euh, exemple, euh, on a réussi déjà. Ça hein. fait quoi Ça fait 10 minutes qu'on a attaqué. <rire> euh, le mec, euh, il déplace. Bah, J'ai vu, il y a des buts d'un mètre cinquante, des trucs. Je me suis dit, bon, il euh, faut tout faire aujourd'hui. Hein. <rire> <Il est créé, rire> <rire> Donc maintenant, troisième exercice, le déplacement de la roue avant. On brûle les étapes, là ça va vite, hein, Aurèle il ouais. est chaud, il envoie, euh, ça brûle il est les... cramé, là. Donc le déplacement de la roue avant, en fait il faut arriver à comprimer les suspensions tout en étant un maximum en arrière. Parce okay. que si je comprime la suspension avant en ayant le haut du buste en avant, je vais rajouter 20 ou 30 kilos ouais. sur le poids de la roue avant. Donc voilà, okay. c'est souvent ce qui se passe en fait, on a tendance à fléchir les bras et se mettre sur l'avant. Non, le déplacement de la roue arrière, on se met en équilibre légèrement en arrière, vous voyez. Je vais comprimer avec les genoux ma suspension avant et tirer vers l'arrière. Ok. Oui. Et tu mets pas le moteur Le moteur, ça peut aider, mais le seul le truc qu'il y a, le désavantage, c'est que ça a tendance à faire avancer en fait. Et du coup, quand t'avances, ça dit après une perte d'équilibre. Moi, ce que je conseille, c'est de se mettre dans une légère pente en montée et euh, ou dans un garage ou quoi, à plat, et vous travaillez vraiment le geste déjà à plat. Et après, sur le terrain, vous pourrez travailler avec le moteur. Ok. Très important, toujours le frein arrière bloqué, parce que ah. si vous tirez, la moto, elle va reculer. Toujours un doigt sur l'embrayage et le frein avant, ça, c'est la base du trial ouais, aussi. Ouais. On en a pas parlé tout à l'heure, mais tu l'as en toi. Donc, réflexes, bon. ouais, comme le vélo. Ouais. Comme le vélo, ah. pareil. Et après, si tu veux aller plus vers la droite, et ben pareil, il faut pare à engager un petit peu tes genoux pour ouvrir ton angle d'ouverture. Si tu veux aller à droite tu ouvres ton genou à droite tout en tirant un petit peu plus du côté droit. J'élargis légèrement à droite et je tire à droite, à gauche, j'ouvre et je ramène en fait. Allez, Allez. à toi boy <rire> Ça, Faut vraiment sentir ce. La voilà. bon, boucle mieux que les deux premiers, là tu es plus en arrière. Voilà, il faut Allez. faire attention de pas tomber les épaules en avant. Voilà. Voilà c'est qu'il faut pas se faire déséquilibrer voilà. quoi. Allez après tu vas me choper un équilibre là N'hésite pas à braquer ouais. la roue avant, voilà c'est beaucoup plus facile quand okay. as la roue avant braqué Ça ça va y a le vélo Donc là c'est le tuto équilibre intégré <rire> dans le tuto déplacement Et <rire> voilà là t'as un super équilibre tu vois t'es un peu au dessus de tes pieds Et là t'es tellement easy que je suis sûr que tu peux même le, la, lâcher une main Voilà ça va là Même ouais, peut-être venir avec les deux mains et après tu vois t'équilibres doucement avec tes chevilles doucement oh. Voilà Ouais nickel hey. Oh le gars oh. Bleu, hein hey. Bon ben c'est bon, allez ah, hein, c'est bon est... le mec qui gère ouais, grave. Sous les marches de 3 mètres maintenant là. C drôle, c là, simple, là. Là là <rire> là. Alors le tuto pour monter là maintenant s'il te plaît. Ben, je le maîtrise pas encore. là Non mais par contre on parle de monter quelque chose et il y a un talus et ça ça m'intéresse. Comment monter un petit talus justement Alors euh... eh ben, ah, justement, sérieux, on va. sérieux là. On n'a pas parlé mais vous le voyez les pneus ils sont quand même très dégonflés sur une moto trial. Hein. Hmm. Ça, à combien tu gonfles En fait nous les pneus c'est comme vous en vélo c'est ouais. une suspension. Plus tu vas être gonflé plus tu vas glisser moins la suspension va réagir. Nous on est gonflé à 0, donc on dit 400 grammes ça fait 0, 4 barres à l'avant, 0,3 barres à l'arrière et en fait le pneu vous pouvez regarder il travaille vraiment, euh, nous c'est une suspension quoi voilà, ça, euh, vous voyez comme il est gros le pneu là avec des gros crampons et tout euh, bah, alors nous en triage pas vraiment une suspension parce que ça amortit donc euh, on veut quand même de la rigidité ça va plus nous servir de rebond mais par contre là on va le voir là dans cette montée là par exemple où on a pas beaucoup d'élan faut une accroche qui soit optimale quoi si ça. t'es trop gonflé tu patines et t'es mort ouais nous il, a, il amortit plus qu'une suspension ouais. et il va gratter justement la terre, il va gratter les petits reliefs pour aller chercher euh, un maximum d'adhérence Alors le tuto donc, pour une montée raide Donc ce qui est important toujours C'est euh, on va dire comme euh, cette histoire de transfert de masse Pour les déplacements tout ça C'est il faut arriver à trouver le juste équilibre Au niveau des masses euh, entre ouais. l'arrière et l'avant Tu vois sur un truc comme ça on va partir en première On le sera même en, même en deuxième ou en troisième s'il faut Mais il faut arriver doucement avant l'obstacle Enfin tu peux prendre un petit peu de vitesse mais pas trop Parce que si tu prends trop de vitesse ça va te plaquer Si tu en prends pas assez tu vas monter en l'air Donc ouais. pareil c'est toute une histoire de compromis Donc tu vas en arriver avec un petit peu de vitesse Et juste avant on va mettre une impulsion avec le moteur et avec le corps Pour justement monter la côte Et, et après la position la position, voilà, ça va être au début, justement, il va falloir s'adapter ah, ouais. parce qu'il y a une variation entre le sol, plat, montée directe Donc il faut arriver justement avec le corps à se positionner correctement pour ne pas être déséquilibré en fait Je vais te montrer ce qui peut se passer Tu vois, si t'es trop en arrière, là, ça va Et après, la moto, elle va t'embarquer en arrière Si t'es trop en avant, ce qui risque de se passer, c'est que tu patines Tu vois, en avant Il faut arriver à trouver le bon compromis de la position Là, ce qu'il fallait pas faire, hein. je sais pas si vous avez entendu C'était trop en arrière et trop en avant Maintenant, il va nous montrer ce qu'il faut faire Faire. Ouais. je suis assez mobile parce que quand je pars je suis au centre je me mets en avant dans la montée et après en haut je me pousse et je me remets au centre ouais. tu vois bah, à toi maintenant là tu en première moi j'étais en première ouais ok tiens mais je sais pas si t'as senti que t'as l'arrière qui a un peu patiné ouais, ouais. alors deuxième essai ah, là, non. moi je suis arrivé un peu en euh, ouais. roi. Là. mais là c'est toi là le pneu il a pas du Ok il y avait un truc, premier trop en avant, deuxième un poil peut-être trop en arrière, trop longtemps Voilà c'est ça, là au début c'était top, hein, ton dernier passage top et à la fin t'es resté juste un chouille en arrière C'est ah. pour ça que t'es sorti en arrière ah, Moi je veux toujours plus hein. Voilà, ah, ah, voilà. Alors là on était en première, on va tester en deux voire en trois voir si ça change. Ouais j'aurais aimé que Ça sera moins agressif ouais. quoi. Ça sera moins agressif et justement tu vas voir c'est des fois c'est plus facile avec un rapport au dessus Parce que la moto elle va être moins agressive et plus, souple, donc tu vas avoir, avoir plus d'adhérence C'est vrai que j'ai jamais passé la deux encore là sur la moto <tousse> Pour le coup je préfère ouais. C'est moins moins agressif, si tu tires un peu dessus ça va quoi Ça va pas faire comme la première où... Vous... La première elle est plus brutale ouais. tu vois. Et justement j'aimerais que tu essayes en 3 où tu vas okay. voir où elle va plus allonger, elle va plus tracter mais euh, il va falloir que tu doses un petit peu plus à l'embrayage tu vois. Plus ciré au départ. F non pas plus que là... Là tu peux monter en 5. Non la là ouais, En 5 fait, euh, peut-être pas parce qu'en fait t'as la 1, 2, 3 très rapprochée. On utilise dans toutes les zones. Moi tout à l'heure je vous montrerai une marche arrêtée devant, je pars en 3ème ah, ouais. parce qu'il faut que ça explose de suite tu vois. Ouais. Mais après 4ème, 5 elles sont quand même plus éloignées et ouais. elles servent plus pour faire euh, free ride, buffer du freestyle, ou se déplacer, promener, euh, balader, tout ce que tu ouais. veux. Bon bah voilà, voilà. on a eu pas mal de bases déjà. Il y a un truc aussi qui est pratique et j'aurais aimé t'apprendre justement Et j'ai vu que tu maîtrisais un petit peu et que tu voulais le faire C'est justement de tourner en rond avec le pied à terre Ah ouais ouais, c'est un truc que j'avais appris ça Alors, bah, vois, Genre tourne. vraiment tourner sur place, on va dire que t'es face à un mur, t'es embêté, euh, t'as pas envie de déplacer ou quoi Et justement, je voudrais que tu cabres la moto, que tu tournes vraiment autour de ton pied, tu vois C'est la partie freestyle ça La partie freestyle Ah ça me plaît, <rire> vas-y Alors pareil, toujours en première, tu mets un pied au sol, tu cabres la moto tu la fais tourner Tu vois, tu la fais vraiment tourner autour de Et après tu peux tourner toujours plus vite et après... Et après... C'est un bon exemple parce que ça fait connaître un peu le point d'équilibre de la moto et tout. connaître bah, comme je dis le point d'équilibre et aussi le point de patinage avec l'embrayage tu vois ouais. parce que ça tu le doses un petit peu à l'embrayage. Si ça va trop vite il bah, faut que tu arrives à la cabrer un petit peu plus et tu reprends l'embrayage après. Ouais. Ouais, tu prennes ouais, ou pas de l'arrière Faut toujours avoir le pied sauf en arrière que si vraiment il y a un truc au moins tu le rattrapes, euh, tu ouais. vois ouais, ouais ouais ouais ouais tu vas, tu vas, tu vas. Regarde où tu vas. Et tu arrives à rapprocher. Plus possible limite de ta arrière. C'est top ça Il y Y'a un début Il y a un début mais même C'est parti pour faire des chaudriales <rire> Non mais le truc qui est chaud, c'est qu'avec a... le vélo, moi j'ai le frein arrière qui est là et en fait je le maîtrise pas du tout avec les bottes, j'ai pas de feeling, je sais pas trop. Le frein arrière ça serait un bon exo à bosser ouais. ouais. Ça va être le plus dur pour moi sur la moto. Ouais ouais, ouais parce que toi c'est vrai que t'as un réflexe ici ouais. mais euh, à l'embrayage le frein arrière en bas ça fait beaucoup de choses, le moteur, <rire> là ça, <rire> ça fait beaucoup de choses là, en moi, peu de accélérer, temps. Machin. Mais le frein arrière ouais, à la limite ce qui pourrait être sympa de, de bosser c'est faire roue arrière, freiner tu vois. Ouais. là on peut se mettre dans la montée et faire des cabrages, bloquer point d'équilibre, bloquer frein arrière que je maîtrise pas du tout moi. Ouais. Faut bien tenir un peu le wheeling. Ouais. Allez, ben on s'y met. À enfin, défi. En fait, on est parti sur une vidéo bike life de la moto là. <musique> Donc là on se met en mode freestyle wheeling là c'est parti ouais, ouais. Non mais c'est la base du triad pour la bonne oh, cause oh, ouais. Pour la bonne cause pour travailler le frein arrière ouais. c'est toujours fun Donc on va se mettre dans une légère montée Et pareil toujours en première On cap point d'équilibre On chope le frein arrière Ou alors est-ce que le wheeling c'est comme le vélo tu essaye de rester bras tendus Faut pas plier les bras je suppose Tu tires sur le guidon tu es légèrement fléchi un peu en arrière ouais, Parce que plus aller, tu vas hein. être en avant plus il y aura encore ah une fois de poids de poids ah sur bah. le cabrage c'est pas ça ouais, Une petite compression gaz, Ouais filet de gaz et tu fais ta compression sur l'arrière tu vois Tu <rire> arrives à être un chou plus en arrière ou plus le faire avec le moteur tu vois Ouais ouais ouais ah, Voilà, là je, je force trop là j'ai plus d'avant-bras Mais bon mal, tu l'as le truc déjà Ouais ah, y'a un petit truc ouais. Ouais. après j'aimerais bien le tenir un peu là Toi tu ouais. peux le tenir toute la distance là Allez ton challenge Mon hein. challenge Entre nous parce que là euh, c'est facile là ah, Tu veux faire forcer quoi Ouais ouais ouais, yes, yes. Ah. Ah, ouais Je peux mieux faire Ça me plaît déjà, si j'arrivais à tirer un peu déstiler Et on a pas vu un dernier truc, un hein. dernier challenge pour toi Le plus grand stoppie euh, depuis les flots là Combien de mètres tu peux je faire Je relève, 10 mètres 10 mètres. 15 mètres Ok 10 mètres, attends on va les contrôler, on va faire une marque Défi pour Alex, 10 mètres en stoppie Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Au moins jusque là, je te laisse 3 essais Allez je relève Il a plus qu'un essai, sinon ça as lui de payer la, la bouffe à midi, hein, donc euh, il a la pression là Yes Il paye la bouffe, il paye à manger à midi, voilà C'est pour moi à midi <rire> On passe au franchissement là passe un truc sérieux là. step au dessus le franchissement donc le truc en triage c'est qu'il y a des dizaines de possibilités pour monter une marche on va travailler une technique qui est la plus sûre c'est en deux coups de gaz en fait le franchissement de la marche en deux coups de gaz consiste à on repère en fait à peu près la hauteur de la marche on la repère au sol donc là elle fait une certaine hauteur on la reporte au sol okay. c'est ce qui va nous donner à peu près notre point de cabrage tu vois voilà. là où a à la roue avant c'est là où on va cabrer super haut pour poser l'avant au dessus quand on arrive au dessus on va comprimer les suspensions et refaire comme si on voulait faire un deuxième cabrage la roue arrière elle, elle va impacter elle va monter et une fois qu'on est en, on retire l'embrayage donc le wheeling, tout à c'était pas, pas du pipeau, ça servait. C'est du fun, mais ça sert. Ouais. Ça okay. sert toujours. Bah, le mieux, c'est ouais. que tu nous montres. Hein. Ouais, ah, je je vais pense montrer. que ce sera le plus simple pour comprendre. Allez. Hein. Donc, toujours pareil, on hein, premier hein. Premier cabrage, on pose, on relance. On pose, on relance. Ouais. Ce qui m'impressionne chez Aurel, c'est que ça fait un quart d'heure ou une demi-heure qu'on roule et il est déjà le feeling, les déplacements, les virages parce que c'est pas évident de trouver un point de patinage justement pour, euh, pour faire un cabrage et euh, il se déroule super bien Ouais Là, t'as le truc, maintenant, il faut que au niveau des gaz, tu vois Faire une extension c'est justement pour pas que le sabot il touche tu vois Mais si là t'arrives à faire un beau cabrage, le sabot il touchera pas Ouais je pensais qu'il fallait faire vraiment une extension comme le vélo quoi, tout tirer c'est un wheeling tapé quoi enfin oui fait à notre place Ouais ouais ouais ouais Une chose qui est importante aussi, c'est de bien dégager sa trajectoire. Parce que vous voyez, tous ces petits cailloux là, en fait, ça, ça perturbe. Parce que si on lâche l'embrayage sur ces petits cailloux, justement, ça, glisse, ça va glisser, ça va perturber notre technique. Donc ce qui est important, nous, en compétition, on est tout le temps là à nettoyer et dégager nos trajectoires pour qu'elles soient les plus propres possible. Bon, oh, c'est premières impressions, euh, Aurèle Bah. Euh, non, en vrai, je suis content de l'avoir passé déjà. C'est passé, peut-être pas avec la manière, mais passé. Après, c'est vrai que tu m'as lancé l'objectif quand même de faire les trois les là, à la suite. Hein. Ouais, tu m'as lancé ouais. un défi tout à l'heure. Il a été erroné, j'ai pas réussi. Et j'espère quand même que tu vas remonter la moyenne. <rire> ouais, ouais, ouais, sinon c'est moi qui paye l'apéro, <rire> c'est ça Parce que là, il y a le barbecue qui est en train de tourner là, donc. Euh... Comme ils sont rapprochés, il faut arriver à être encore plus rapide, tu vois. Ouais. Tu poses, ça relance, ça relance. Allez, c'est mon défi du jour. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ah c'est propre là On ah, était presque à le déplacement tac, tac. Ah c'est propre, ça placement dans le mouvement enchaîné, c'est joli. Ah, ah, ah. Ouvre au arrière Terre. Sans poser l'avant entre les deux. Hein. Ouais, bah, bah oui, on l'a vu. <rire> c'est dans la boîte. Euh. Alors on va se faire un dernier truc. Une deuxième façon pour passer une marche, c'est avec un tremplin comme ça. est que tu peux nous faire la démo Et nous expliquer. La démo, après, peut je vous explique. Ouais, peut-être expliquer déjà, ça peut me servir. Ouais. Le jump, ouais c'est une technique particulière. On l'utilise souvent pour les grosses marches ou pour, quand... pour les marches qui sont creuses comme ça. Ouais. Vous avez vu, il y a un creux et la roue arrière, elle veut s'encastrer dessous. Donc justement, on met un petit tremplin devant. Et en fait, il faut arriver pas trop vite, bien laisser rouler la roue avant dans la pelle, ce qu'on appelle la pelle, c'est le tremplin. Ça comprime la suspension avant. Et là, quand ça comprime, on de l'énergie. Avec le moteur et l'embrayage en faisant cirer. On met du moteur, on lâche l'embrayage et on fait notre extension en se jetant en arrière. Ta cabre à serré Tu lâches plus l'embrayage ou non comme Non, c'est pareil, c'est toujours le même principe. C'est que tu en faisant cirer. Tirer, c'est mettre un point de patinage, ouais. tu vois. Et on lâche au fur et à mesure crescendo vraiment quand on sent qu'on est dans la pelle. Allez, action Là, il fait peur. On arrive, on se tend, on comprime quand on rentre dans la pelle et là, on voit qu'on se jette en arrière. Je suis rassé, j'ai l'impression que je fais de la musculation toute la journée là. Bon bah voilà mon initiation je pense qu'elle se termine là non on est pas mal j'ai rarement eu des stagiaires qui progressent aussi vite tiens Ok bah <rire> tu, tu me dégoûtieras un partenariat avec TRS, du coup c'est son sponsor de moto Si je me mettrai la moto Trial à jour hein, dites-moi le -moi dans les commentaires Est-ce que vous voulez plus de vidéos moto trial Et puis si vous voulez voir ce que c'est la moto Trial à très haut niveau Bah Alex hein, place à la démo maintenant C'est à moi maintenant ah ouais, à bon, soir, bon, en tout, tout soir, cas soir, je serais très heureux que tu te mettes au trial avec nous parce ça. que Ouais il faut je vais vous booster un peu là ça arrive vite Bon du coup je vais vous montrer un petit peu le sujet du prochain entraînement avec Aurel quand tu viendra Pour une deuxième vidéo ça donc là on a fait initiation, prochain coup c'est initiation perfectionnement Ça je l'ai fait, je l'ai fait ça, ça va J'espère que ça vous a plu les gars cette petite initiation de la moto trial Merci Alex pour euh, tous tes conseils Merci à toi, hein. j'espère que ça vous servira Ceux qui veulent se mettre à la moto trial bah, voilà, Vous avez maintenant tous les conseils du champion Donc euh, bien sûr allez suivre Alex Ferrer C'est dans la description, il est partout sur Instagram Facebook, euh, vous pouvez le suivre Et puis nous bah, on part sur une deuxième vidéo Ce sera la semaine prochaine, maintenant je sors mon trial J'enlève cette tenue, je pars sur euh, mon vélo trial Et je vais l'affronter sur des vraies zones Donc, On va voir qui sera le meilleur entre la moto et le vélo À la semaine prochaine les gars, ciao allez, Merci à tous you <laughs>